J'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'ont plu, et que mon livre porte à la foule future comme jamais la vie et l'heureuse nature. Attentive aux travaux des champs et des maisons, J'ai marqué chaque jour la forme des saisons Parce que l'eau, la terre et la montante flamme En nul endroit ne sont si belles qu'en mon âme. J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti D'un cœur pour qui le vrai ne fut point trop hardi Et j'ai eu cette ardeur par l'amour intimé Pour être après la mort parfois encore aimé Et qu'un jeune homme alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des compagnes réelles, m'accueille dans son âme et me préfère à elle.